Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment changer le fond de carte de la boîte de bibliothèque. donc Par défaut Bokeh affiche un fond de carte OpenStreetMap, mais il se peut que vous vouliez utiliser un fond de carte plus symbolique comme celui-ci. Alors dans la boîte de bibliothèque, Bokeh permet maintenant euh, d'injecter un une couche euh, cartographique au format GeoJSON qui est un standard d'export euh, géographique. Donc ici nous allons utiliser un éditeur en ligne qui s'appelle GeoJSON.io. Euh, il y en a un, un certain nombre d'autres que vous pouvez utiliser donc dans ces éditeurs je peux généralement disposer un certain nombre de polygones et on va avoir le fichier GeoJSON qui se génère euh, sur le côté donc là je vais faire quelque chose euh, d'assez grossier pour la démonstration voilà et je vais rajouter une autre zone voilà et Bokeh permet euh, d'utiliser certaines propriétés. Donc, la couleur, par exemple. Donc, je vais faire une zone en bleu. Une zone en, hop, voilà, en violet. Et une autre zone, par exemple, en vert. Voilà. J'ai mon fichier GeoJSON généré. Et je vais pouvoir le sauvegarder GeoJSON. Et dans Bokeh, je vais pouvoir importer ce fichier, donc via l'explorateur de fichiers. Donc là je suis dans le répertoire JS. Je récupère mon fichier JouJson. Et je vais pouvoir le sélectionner. Voilà, donc je, là, je retrouve les zones que j'ai modifiées euh, dans mon fichier GeoJSON. Donc, ça se superpose au fond de carte OpenStreetMap. Et je peux choisir de ne pas afficher le fond de carte OpenStreetMap. Donc ici, je peux décocher cette case. Bonne idée. Et là, par exemple, je n'aurai que mes zones définies en GeoJSON en gardant les euh, pointeurs de mes médiathèques. Voilà, c'est terminé pour cette démonstration. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus si vous avez aimé. Et à bientôt pour une prochaine démonstration.